La peinture représente la scène de l'interrogatoire du Christ par Pilate. Au premier abord, la scène de récolte illustrée dans la marge semble sans rapport direct avec cette peinture ou avec le texte de la prière. Pourtant, au-delà d'un apprentissage de la lecture, les liens qu'entretiennent les deux scènes invitent au déchiffrement d'un message énigmatique.